Je suis un poisson. Je suis un poisson. <rire> je suis un humain. C'est quoi Comme toi, sauf que j'ai pas de nageoire et je vis en dehors de l'eau. Je peux y aller Bien sûr. Je peux venir avec toi Ouais. C'est quoi Là, ce sont des hippocampes. Sur le sable, il y a des étoiles de mer. Et là-bas, entre les algues, il y a plein d'autres variétés de poissons. Des petits poissons comme toi. Yama <rire> il y en a plein. Les petits poissons. C'est beau, hein, chez toi On lui donne un nom. Lui, il pourrait s'appeler monceau. Tu manges pas de Bah, selon les espèces, un poisson, ça mange des algues, des plantes, ou bien des crustacés, ou, ou des larves, des œufs de poisson, mais là, ça ressemble à rien, tout ça. Qu'est-ce Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils font le poisson Je sais pas. Ils sont cachés Ils sont cachés Ils ont dû aller se protéger, ça devait être dangereux. Viens, on fait demi-tour. Je dois y aller. Mais où ça Je going to Petit poisson, tu fais quoi Petit poisson Petit poisson, je te vois plus Va cacher dans le rocher T'as dit quoi Va cacher dans le rocher <rire> Excusez-moi, Armand. Faut pas Parce qu'alors là, c'est dangereux. Non, moi je la Ah oui, c'est ça. ça va. Armelle. oui Oh, il est mort, Mais il est mort le poisson là. Il n'y a pas eu de fumée, il n'y a pas eu d'urne. Je ne saurais jamais si elle a servi de repas, de matière fertile ou si son corps a dérivé jusqu'à sa dissolution. Sa dépouille n'a jamais augmenté l'addition de notre culpabilité environnementale. Il n'y a eu que moi et ma peine que moi et mon traumatisme. En maltraitant notre planète, c'est comme si on se rapprochait de notre propre fin, comme si on accélérait notre propre mort. J'ai jamais eu peur de mourir d'une maladie, j'ai jamais eu peur de mourir de violence, je me suis jamais enfermée nulle part pour me protéger de quoi que ce soit. Ou alors si, je me suis enfermée sur la planète Terre. Et justement, l'idée que ce vaisseau sur lequel mes pieds s'appuient puisse lâcher, est finalement l'idée la plus terrifiante et la plus insupportable du monde. Et quand je l'ai réalisée, j'ai pris une grande décision. Je ne veux pas mourir de peur. Alors, pour reculer ma mort écologique ou sanitaire ou conjugale, la meilleure chose que je puisse faire chaque jour est d'agir. Parce que agir, c'est vivre.